Bonjour et bienvenue pour la présentation de cette formation sous statut étudiant euh, énergie. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de Daniel Dépernet, qui est le responsable de la filière électronique et système embarqué, de Bastien Barneau, qui est étudiant euh, dans cette formation. Bonjour. Et on a aussi la chance d'avoir Nicolas Le Foulon, qui est diplômé en visio. Donc, je ne sais pas si on peut lui faire un petit coucou maintenant. Bah, il nous rejoindra euh, juste après, je pense. Donc, euh, pour commencer... Euh, Est-ce que, Daniel, euh, vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la formation énergie Oui, bien sûr. Donc, euh, tout d'abord, je voudrais remercier Bastien et Nicolas d'avoir, euh, de cette rendu disponible pour pouvoir euh, témoigner euh, de leur expérience euh, à la FISE Énergie. Donc, FISE, formation d'ingénieurs pour statut étudiant. Et je remercie également euh, les autres étudiants qui s'étaient portés volontaires, mais ont été forcément limités sur le plan technique pour euh, faire venir tout le monde. Donc, euh, euh, je vais vous présenter la, la formation euh, d'ingénieur sous statut étudiant en énergie. Donc, c'est une formation qui se base sur euh, les spécialités électroniques, électrotechniques, automatique et informatiques industrielles. Euh, et également, dans une moindre propor proportion, euh, le génie thermique et le génie euh, des matériaux. Euh, donc cette euh, formation, elle est structurée en quatre filières euh, et euh, vous voyez affiché ici les différents responsables de la formation. Donc M. Djerdir qui est le directeur de la formation énergie et également les quatre responsables de filières que sont M. Giorgia, euh, Lagrouche, M. Euh, Bécherif, et, et moi-même. Donc pour les quatre filières que vous voyez, voyez s'afficher ici. Donc... Euh, euh, ces filières eh bien, euh, elles correspondent à des euh, secteurs d'activité auxquels préparent les ingénieurs euh, de la formation. Donc, On a quatre secteurs d'activité euh, principaux et chacun de ces secteurs correspond à, aux quatre filières que, que l'on a vu tout à l'heure. Donc, Je vais les euh, décrire pour euh, savoir quels sont les contenus des formations euh, et les emplois euh, qui y sont associés. Donc, euh, tout, tout d'abord, en commençant sur la gauche, on a euh, le secteur de production de l'énergie électrique et la filière qui, est, qui, qui permet euh, de préparer à ce domaine d'activité euh, porte le même nom, donc PEE, production de l'énergie électrique. Donc ça, c'est euh, un, un secteur d'activité euh, enfin, auquel on prépare et pour lequel la formation va contenir euh, des euh, enseignements sur... Euh, les centrales conventionnelles, les centrales de production d'énergie électrique, donc à partir de charbon, fuel, gaz et nucléaire, mais également toutes les centrales de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable. Donc centrales ou systèmes de production d'électricité, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque ou l'hydrolien. Euh, donc dans, dans cette filière, eh bien, euh, nous allons former les étudiants à comprendre euh, les principes et les méthodes de conversion de l'énergie depuis la source jusqu'à la production euh, d'électricité, en passant par euh, euh, la conversion euh, des turbines et euh, des alternateurs euh, couplés au réseau. Et puis également euh, toutes les problématiques de contrôle de ces alternateurs, et donc euh, la gestion et la supervision euh, des centrales. On y voit également euh, des technologies euh, innovantes comme la cogénération qui permet d'améliorer les rendements énergétiques et de réduire les déperditions euh, liées à la production d'électricité dans les centrales. Euh, maintenant, donc, euh, la deuxième filière et le deuxième secteur d'activité, c'est celui des réseaux euh, électriques. Et la filière, donc, son nom, c'est euh, euh, filière euh, réseau, euh, électrique et, euh, réseau et conversion de l'énergie électrique. Pardon. Euh, donc cette euh, filière, elle va préparer les étudiants à... Euh, connaître les technologies et les méthodes liées au transport d'électricité, c'est-à-dire les réseaux de transport haute tension, moyenne tension et basse tension, euh, mais euh, également tout ce qui est technologie innovante comme les smart grids, réseaux interconnectés et sources interconnectées, ce qu'on appelle les smart grids actuellement, euh, mais également euh, les euh, spécificités de la conversion d'énergie dans le contrôle des systèmes de puissance. C'est-à-dire euh, le pilotage des machines électriques et les associations convertisseurs-machines et euh, les techniques de contrôle avancées qui, qui y sont associées également. Le troisième euh, secteur d'activité, c'est le secteur des systèmes embarqués et la filière qui y prépare, c'est la filière ESE, électronique et systèmes embarqués. Donc on va retrouver ici euh, les compétences euh, de conception de cartes et de systèmes électroniques, euh, que ce soit euh, électronique analogique, numérique, euh, euh, circuit de numérique euh, programmable de type FPGA, microprocesseurs, microcontrôleurs industriels, euh, mais euh, également euh, tout ce qui est euh, contrôleur euh, embarqué, système euh, actionneur euh, intégré et embarqué. Et puis également tout un volet sur euh, le transport et les véhicules électriques et hybrides, c'est-à-dire euh, euh, des compétences de conception et de dimensionnement de véhicules électriques et hybrides depuis euh, le stockage énergétique, donc euh, ça va euh, évidemment des batteries jusqu'à l'hydrogène, euh, et euh, toute la chaîne de traction, euh, conversion, conversion d'énergie électrique, donc convertisseur de, de puissance, motorisation électrique et euh, algorithmes de contrôle qui y sont associés euh, sur euh, profil euh, de route et euh, sur... Euh, Permettant les calculs de, de, de perte et de rendement énergétique. Euh, dans cette filière, on voit aussi un aspect qui est la CEM, donc la compatibilité électromagnétique, qui est euh, l'étude de, de, des technologies permettant d'analyser anal, les quantités d'émissions électromagnétiques des dispositifs euh, électriques, quels qu'ils soient. Et donc, ça, c'est utile pour. pour comprendre les méthodes de mesure, d'une part, et d'autre part, de connaître quelles sont les, les différentes contraintes euh, nécessaires pour euh, euh, la réglementation et euh, les normes qui sont imposées dans le monde industriel sur le plan de la compatibilité électromagnétique. Et puis enfin, donc tout à droite, c'est le secteur du bâtiment. Avec une, qui est préparée donc par une, la filière qui s'appelle BIEE, Bâtiments intelligents et efficacité énergétique. Et donc, dans cette filière, on va étudier euh, toutes les notions euh, de conception de bâtiments à haute efficacité énergétique. Donc, c'est les bâtiments à énergie positive, d'une part, euh, et également les techniques de rénovation des bâtiments pour euh, savoir... Euh, euh, comment euh, concevoir des méthodes de réduction des consommations énergétiques et euh, pouvoir donc réhabiliter de, de, de l'habitat existant. Et euh, également, donc, euh, toutes les notions liées à la gestion d'énergie euh, euh, liée au bâtiment, euh, donc c'est ça qu'on dit « bâtiment intelligent », et également toute la domotique associée, c'est-à-dire l'électronique de contrôle des flux énergétiques, qu'ils soient thermiques ou électriques. Donc évidemment, dans cette filière, on a besoin de notions qui sont liées à la thermique et aux matériaux également. Donc on voit que les filières sont vraiment diversifiées. Quelles sont les approches pédagogiques de la formation Alors, donc ici on a une diapositive qui illustre sous forme de nids d'abeilles différentes stratégies. Alors le, le nid d'abeille ici, il a pour objectif de montrer la cohésion entre ces différentes stratégies euh, qui euh, permet de résoudre la bonne alchimie pour que euh, la, la formation soit bien en phase avec euh, les demandes des, des industriels et les, des emplois euh, sur lesquels vont postuler les, les étudiants. Donc tout d'abord à gauche, on voit ici en E.A., on va retrouver… Euh, les différentes spécialités qui vont constituer le fondement théorique des étudiants, donc l'électronique, électrotechnique, automatique, et puis j'y ai ajouté thermique et matériaux. Et donc, euh, ça, c'est la première chose, ces ba, bases d'enseignement théorique, elles sont euh, importantes pour euh, que l'étudiant puisse avoir euh, une approche euh, être à l'aise sur les différentes euh, approches que l'on va avoir dans euh, la formation énergie. Euh, ensuite, donc, on voit en, euh, ensuite en bleu, approche système, et eh bien euh, ici l'objectif c'est euh, de faire appréhender aux étudiants des problématiques qui ne sont pas euh, spécifiques à une spécialité euh, que l'électronique par exemple, mais de savoir comment utiliser ces compétences dans ces différentes spécialités pour résoudre un problème concret qui est un problème euh, euh, dans lequel on va retrouver euh, des notions aussi bien d'électronique euh, de contrôle que de puissance, euh, que de thermique aussi, et que, ou de résistance des matériaux. Et donc, euh, le fait d'appréhender euh, la problématique euh, de conception ou de dimensionnement ou d'adaptation d'un système, eh bien, ça induit une démarche de réflexion, euh, beaucoup plus multiphysique et euh, les euh, différentes compétences en électronique, en automatique, etc. ne viennent comme, que comme des outils pour pouvoir résoudre ces, cette problématique. Euh, ensuite, donc, on a euh, l'ancrage recherche-industrie. donc Effectivement, on n'a pas une formation euh, vraiment cohérente si l'étudiant n'a pas, dès les études de formation, un lien qui est vraiment... Euh, euh, proche avec le monde de l'entreprise donc euh, déjà il y a euh, les stages en entreprise donc euh, la formation euh, comme toutes les autres formations de l'UTBM les formations sous statut étudiant euh, euh, possède deux mois deux semestres pardon de stage donc euh, deux semestres de six mois chacun 23 semaines de stage en entreprise donc ça, c'est déjà une, un premier lien très important que l'étudiant va pouvoir euh, euh, cultiver euh, avec l'entreprise pour se faire une idée beaucoup plus concrète de ce qu'on qu va lui demander dans le monde industriel. Et donc je remercie au passage les... les gestionnaire du service du, du, des stages qui effectue un, un travail formidable de, de, dans cette gestion justement de la relation avec les entreprises. Euh, on va retrouver également ici, une, dans, entre l'approche système et le monde de l'entreprise, euh, des euh, collaborations sous forme de projets, c'est-à-dire que les entreprises vont proposer des projets euh, qu'ils vont donner aux étudiants lorsqu'ils sont à l'UTBM. Hein, donc, est, on est hors, hors des stages à ce moment-là. Euh, à titre d'exemple, ce semestre-ci, pour les seuls étudiants qui devaient choisir un projet, eh bien, euh, il y avait euh, sept partenariats industriels euh, pour euh, réaliser euh, ces, ces projets. Donc, euh, les étudiants vont résoudre une problématique qui est donnée par l'entreprise. Les personnes dans l'entreprise vont euh, euh, interagir à intervalles de temps réguliers et euh, ça va permettre aux étudiants d'être dans une dynamique qui est complètement différente d'un projet pur école puisque euh, forcément il y a une interaction avec l'entreprise qui euh, induit euh, le respect d'un cahier des charges, le respect d'un calendrier et puis euh, même s'il si, euh, n'y a pas de de nécessité d'aboutir de, à des résultats, puisque c'est juste pédagogique, eh bien, il y, a, il y a quand même un, un contexte qui fait qu'il y a une, une certaine rigueur qui est suscitée chez, chez les étudiants. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont pu être réalisés, par exemple, ce semestre en partenariat avec des entreprises Oui, bien sûr. Donc, euh, euh, par exemple, euh, il y a un projet sur… Euh, la conception d'un système de récupération d'énergie pour permettre l'autonomie d'un système embarqué. Donc l'idée ici, donc ça c'est vraiment à la mode. Hein, c'est euh, l'objectif, c'est d'une part de réduire les consommations énergétiques. Euh, pour euh, donc participer euh, à la transition énergétique, euh, au développement durable, etc. Mm -hmm. euh, mais également d'éviter d'utiliser euh, des euh, sources telles que les, le lithium, euh, etc. Et donc, euh, on essaye de développer des euh, petits systèmes qui, euh, même s'ils si, euh, n'ont pas une capacité de récupération d'énergie très importante, ça va être suffisant pour fait, faire fonctionner une petite électronique sans aucun apport énergétique euh, euh, de batterie ou de connexion au réseau. Et donc là, justement, c'était un projet où il devait choisir les différents composants et réaliser une carte électronique. D'accord. Euh, et puis bon, il y en aurait bien d'autres, mais euh, <rire> peut-être une, une, autre, une autre séance pour tout expliquer. Euh, donc... Euh, euh, ensuite, euh, l'ancrage euh, recherche, eh bien, euh, euh, il y a euh, la participation à des projets de recherche, euh, de, pour certains projets, euh, dans le cadre de, de, de l'UTBM et de l'université, donc euh, de la recherche académique, parce qu'il faut savoir que euh, euh, les universités euh, réalisent à la fois euh, de la formation, pour préparer les ingénieurs, mais également ont un gros volet de participation à une activité de recherche en partenariat avec des entreprises. Donc on a ici un corps d'enseignants qui sont majoritairement des enseignants-chercheurs, qui participent donc à la recherche dans différents laboratoires. Donc ici la majorité des enseignants-chercheurs travaillent dans le laboratoire FEMTOST dans le département énergie, et donc euh, ça va permettre euh, d'initier les étudiants à des projets d'optimisation de, euh, du contrôle des machines électriques, de développement des euh, convertisseurs ou des machines pour euh, euh, les énergies renouvelables, pour les éoliennes par, e par exemple, ou encore de développer euh, des systèmes de diagnostic pour les piles à combustible, donc il faut savoir qu'on a à Belfort, euh, la plateforme euh, hydrogène et puis à combustible. Et donc, euh, c'est un contexte qui est tout à fait favorable. Et puis, donc euh, la recherche, ce n'est pas exclusivement la recherche académique. Hein, je dirais, pour les étudiants, c'est même euh, par petite dose. Par contre, euh, il est évident qu'une euh, grosse proportion des étudiants, lorsqu'ils auront leur diplôme, eh bien ils vont faire de la R&D dans l'entreprise. Et donc... Euh, euh, c'est tout d'abord euh, une, euh, une, une, un aspect que nous, enseignants, on doit essayer de leur faire euh, découvrir parce qu'il y a encore très peu d'étudiants qui, lorsqu'ils font de la recherche et développement dans l'entreprise, euh, passent un doctorat. Et ça, c'est vraiment un cas français. C'est-à-dire que dans les autres pays, ça n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ensuite dans l'entreprise deviennent ingénieurs docteurs et donc euh, c'est à nous aussi d'inciter les étudiants à euh, euh, essayer de euh, d'inciter euh, leur entourage dans l'entreprise alors il faut savoir que pour faire une thèse, une thèse de doctorat et devenir ingénieur docteur, il faut le faire le plus tôt possible. Donc il y a des aides financières qui sont offertes aux entreprises par le ministère, par la NRT en particulier, donc c'est le contexte des thèses chiffres. Et donc pour cela, il faut être embauché dans l'entreprise depuis pas trop longtemps, entre, je crois que c'est une année ou entre une année et deux années, je n'ai plus en tête exactement le, le délai. Et puis, il faut être encore jeune, il y a aussi un âge limite. Et euh, ça, c'est vraiment valorisant parce que non seulement l'ingénieur, il est ingénieur euh, euh, euh, majoritairement euh, pour, pour son, son travail, mais par contre, il va focaliser son travail sur une innovation. Et donc, il va devenir le, le spécialiste dans un domaine en particulier. Et donc, euh, ça, c'est vraiment ce que je souhaite à tous les étudiants. Donc voilà pour cette diapositive. Et euh, quels sont les moyens de mise en œuvre du coup, par la formation euh, pour permettre aux étudiants de construire leur projet professionnel Donc, euh, ici, il y a une diapositive euh, qui va s'afficher, voilà, donc, euh, donc qui, euh, qui illustre le parcours que suivent les étudiants. Donc, chronologiquement, il faut partir du bas et remonter jusqu'en haut euh, sur la diapositive. Alors, euh, tout à l'heure, je vous ai euh, parlé, alors je vais vérifier quand même, voilà, il me semblait bien, il y a une diapositive qui <rire> était passée. Euh, donc, euh, tout à l'heure, je vous ai parlé des, euh, des filières et des secteurs d'activité qui étaient associés à chacune des filières. Et donc, euh, ce qui est important pour nous, c'est non seulement de connaître réellement les métiers et les compétences associées que les entreprises vont nous indiquer pour pouvoir les intégrer dans la formation. Mais il est absolument nécessaire que l'étudiant, quand il va construire son parcours de, de formation, il ait euh, tout de suite une idée de, du métier euh, et des compétences associées au métier qu'il qu va faire. Et donc, euh, ce que l'on a fait, c'est qu'on a... Euh, euh, découper euh, chaque euh, secteur d'activité en ce qu'on appelle des blocs métiers, donc on a euh, pour que ce soit euh, raisonnable et suffisamment consistant donc on a deux blocs métiers par filière et donc euh, ça permet euh, de coaguler les compétences spécifiques autour de chaque bloc métier donc euh, par exemple si je prends à gauche, le premier la filière électronique et systèmes embarqués, on a des compétences qui tournent plus autour de la conception électronique et euh, la conception des, des actionneurs intégrés embarqués et leur contrôle, et puis euh, d'autres qui sont euh, plus euh, focalisés sur euh, la conception de traction pour les véhicules, qui sont les systèmes embarqués. Euh, et puis on va retrouver ça pour chacune euh, des filières. Donc la, réseau, la filière réseau et conversion de l'énergie électrique, on a euh, des métiers qui sont davantage axés sur le transport de l'énergie électrique et la, sa distribution et sa gestion, et puis d'autres qui est davantage axé sur le contrôle des systèmes de puissance, donc euh, contrôle des gros actionneurs, des moteurs pour l'industrie, etc. Euh, pour la production d'énergie électrique, donc la troisième filière, eh bien on a des métiers qui sont davantage axés sur les centrales conventionnelles et d'autres sur les centrales à énergie renouvelable. Et puis euh, sur, pour la filière bâtiment euh, Intelligent et efficacité énergétique, eh bien on a euh, des métiers qui sont davantage axés sur euh, la construction et l'autonomie euh, énergétique des bâtiments et d'autres sur la gestion énergétique et la domotique et le bâtiment intelligent. Voilà donc comment nous avons essayé de donner le maximum de lisibilité aux métiers auxquels forme la formation, parce que les étudiants, quand euh, ils arrivent dans la, dans la formation euh, énergie, eh bien, ils ont une idée qui est assez vague euh, pour la majorité d'entre eux euh, de ce que sont les différents métiers auxquels ça prépare. Et donc, euh, de mettre des mots et des compétences sur euh, chacun des métiers, ça va les aider euh, beaucoup mieux à, à euh, euh, faire leur choix d'unité de valeur. Donc, on en arrive effectivement sur euh, cette diapositive où là, on voit les euh, euh, différentes unités de valeur. Donc, comme je le disais, au niveau chronologique, donc, euh, il faut partir du bas et remonter vers le haut. Donc, tout en bas, on a rappelé quelles étaient les quatre filières avec des codes couleurs et dans chaque filière, 1 et 2 à chaque fois, qui sont les deux blocs métiers de chaque filière. Et on va pouvoir, sur toutes les UV quels que soient les semestres, hein, euh, mettre euh, à côté de chaque UV un numéro de bloc métier avec sa couleur, mmh. ce qui permet à l'étudiant de se dire, mais moi, si je veux faire tel métier, alors il a un choix des fois qui peut être un panel de plusieurs choses, alors il sait quels sont les UV qui sont indispensables pour pouvoir euh, acquérir les compétences nécessaires. Donc, euh, pour, euh, pour ce faire, eh bien, donc, si on commence du, du premier étage de tout en bas d'unité de valeur, donc euh, l'étudiant, quand il arrive à ce niveau, il a un niveau Bac plus 2. Donc, euh, euh, dans, dans le cas classique, il vient de tronc commun de l'UTBM, c'est-à-dire qu'il a fait le, les deux premières années de l'UTBM après le Bac. Et puis, donc, s'il a bien fait son cursus, eh bien, il... Et il est admis dans, dans la formation qu'il veut, hein, il n'y a pas de sélection. Du moment qu'il a obtenu euh, les, les deux années de tronc commun avec succès, les, et les crédits suffisants, alors euh, il a le choix de la filière qu'il veut, et de la, donc, de la formation, donc, il peut venir en formation énergie, et donc il va choisir parmi les UV qui lui sont proposés, et donc euh, et il va renouveler ce choix à chaque semestre. Et ce choix, eh bien, ça se passe en individuel avec les enseignants lors des commissions de choix des UV. Donc, euh, ça veut dire qu'il va, il va être conseillé. Et quand il aura euh, des questions sur euh, le contenu des UV et sur euh, le choix de la filière, alors, il n'est pas obligé de choisir sa filière tout de suite. Hein, on voit qu'il y a trois semestres. C'est ça, trois semestres euh, pour euh, euh, finaliser son choix. Et, et donc... Euh, à chaque semestre, quand euh, l'étudiant va choisir ses UV, il sera euh, encadré par les étudiants et euh, évidemment son choix lui appartient, hein, Donc mm -hmm. c'est le propre de l'UTBM, mais évidemment... Euh, euh, les étudiants n'ont pas forcément une idée euh, complètement aboutie de ce qu'il y a dans chaque unité de valeur et donc euh, c'est indispensable qu'on puisse euh, lui dire euh, ça, oui c'est utile pour telle filière ou, ne, ne, ou ne, tout simplement ne pas oublier euh, euh, euh, l'une des UV parmi celles qui sont, euh, qui sont citées avec les codes couleurs ou même éventuellement quand il y a un choix à faire, de définir quelles sont les priorités pour vraiment être capable d'être de, de, à l'aise dans une filière par la suite. Donc, on a les deux premiers semestres, et ensuite, donc la barre grisée, c'est un semestre, c'est ce qu là, qui, qui est noté ST44, c'est le premier stage en entreprise de six mois. Et donc, c'est à ce moment-là que euh, les étudiants vont choisir le fil, leur filière et normalement, ils sont en mesure de choisir la filière qu'ils veulent. C'est-à-dire que les deux premiers semestres qui sont en dessous, ils ont pour vocation de donner une euh, compétence euh, euh, régulièrement répartie dans toutes euh, les notions euh, utiles pour chacune des filières. D'ailleurs, on peut peut-être profiter de la présence de Bastien euh, du coup, Bastien, toi, tu as fait ta première année, tu es actuellement en stage. C'est ça, oui. Est-ce que, euh, en arrivant en énergie, tu avais un peu une idée de la filière que tu voulais faire Parce que là, ton choix de filière, il va arriver très vite. C'est-à-dire qu'en en arrêtant ton stage, là, tu vas aller en filière, c'est ça Tout à fait. Donc, je ne sais pas si tu avais déjà une idée, si, euh, si la première année t'a permis de te décider ou si tu avais déjà une idée avant. Euh, alors, pour moi, du coup, euh, donc, je compte m'orienter dans, dans l'électronique et les systèmes embarqués. Euh, c'est ce qui a permis de confirmer la première année d'énergie pour moi mais euh, avant tout c'était pratiquement un choix de, je dirais pas un choix de vie mais pratiquement un choix que j'ai toujours mené euh, à travers mes études et en fait c'est ce qui m'a mené petit à petit à faire des études scientifiques euh, vers l'ingénierie et à l'UTBM et euh, donc en fait voilà, l'électronique pour moi c'est plus qu'une qu passion c'est bah, quelque chose dont je veux faire ma carrière donc c'est pour ça que naturellement je vais donc, tu déjà une idée bien définie. Quoi. Oui, voilà, tout à fait. Et je ne sais pas si tu peux nous parler en même temps un petit peu de ton stage. Donc euh... et bah, pourquoi pas, oui. Alors, euh, donc, mon stage en ce moment, il se fait euh, à Flex Gate, donc, qui est une entreprise euh, à Audincourt. En soi, c'est une multinationale qui euh, travaille dans l'équipementier automobile, donc, mm -hmm. qui fait principalement euh, des pare-chocs et euh, donc, des équipements qui euh, s'intègrent dans les pare-chocs. Et donc euh, Mon travail euh, donc dans, dans cette entreprise, c'est euh, de la recherche et de l'innovation euh, dans les équipements qu'on peut mettre dans ces pare-chocs euh, qui s'inscrivent dans un futur euh, proche de l'automobile, euh, dans ce qu'on appelle les interfaces home-machine. Donc C'est euh, communiquer avec l'extérieur, avec une, une voiture extérieure, avec un piéton. Euh, comment est-ce qu'on pourrait faire euh, avec la réglementation actuelle en, en Europe euh, pour implémenter des fonctionnalités qui permettent de communiquer en, en dehors euh, du, du système de la voiture D'accord, bah merci pour euh, ta présentation. D'ailleurs, si vous avez des questions euh, pour Bastien, n'hésitez pas à les inscrire dans le chat. Euh, peut-être une autre question, est-ce que euh, le choix d'une filière est définitif, Daniel Est-ce que lorsqu'on choisit une filière, on doit faire forcément des matières dans cette filière Ou est-ce qu'on peut quand même euh, prendre des matières euh, dans d'autres pour être euh, peut-être plus polyvalent ou... Alors, donc, euh, donc pour euh, choisir une filière et pour valider une filière, il mm -hmm. faut euh, effectivement... Euh, valider, donc, euh, comme on le voit euh, sur la diapositive qui était projetée tout à l'heure, euh, valider les unités de valeur qui sont, euh, dans lesquelles il y a deux petites étoiles, en fait, euh, pour chaque filière. Et en fait, on, on les compte au, niveau de, au, euh, au nombre de quatre, hein. mm -hmm. ce qui fait la moitié des UV nécessaires pour valider euh, le diplôme. Le diplôme. Ce qui fait que ça laisse un choix quand même euh, transversal euh, euh, aux étudiants. Et puis donc euh, ça, c'est euh, chaque, chaque année, on essaye de faire évoluer euh, le, la structure pour qu'elle soit de plus en plus euh, euh, adaptée euh, au monde de l'industrie et euh, aux, aux demandes. Quoi. Et, et donc le fait d'avoir créé, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, deux blocs métiers, L'objectif, c'est aussi de permettre à des étudiants de choisir un bloc métier dans une filière et un bloc métier dans une autre filière. D'accord. Ça, ça ne sera pas interdit. Et donc, ce qui fait que ce ne sera pas forcément euh, euh, facile... Ou même faisable de valider complètement une filière, mais en fait on validera des blocs métiers. Donc ça, en fait la filière c'est juste une structure administrative, si, mm -hmm. si je puis dire, et euh, ça n'a pas une importance considérable. L'important c'est que l'étudiant il est vraiment choisi euh, les unités de valeur qui correspondent au métier qu'il a envie de faire, et à son ou, au, ou au panel oui. de métiers justement avec ces blocs métiers. Et du coup, est-ce que la formation, elle dispose d'une plateforme expérimentale Oui, tout à fait. Donc forcément, euh, avec euh, la nécessité d'avoir une approche système d'une part, et puis euh, d'avoir euh, une crédibilité de, de, de, des enseignements, eh bien, il y a euh, forcément beaucoup de, de travaux pratiques dans, dans la, la formation. Et puis également, euh, beaucoup de d'unités de valeur euh, complète sous forme de projet. Donc euh, justement, pour que ce soit cohérent avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, euh, pour pouvoir avoir une approche système et euh, en plus une démarche euh, qui permet de, de créer un, une vraie dynamique de réflexion chez l'étudiant pour euh, savoir quelles sont les méthodes à utiliser pour résoudre une problématique, il faut forcément qu'il y ait du projet. Et donc, on va retrouver des diverses plateformes euh, et donc on voit ici euh, sur la, la diapositive quelques des exemples euh, de plateformes et des photos euh, correspondantes. Donc, euh, tout d'abord, la plateforme électronique, analogique et numérique et informatique et la plateforme informatique industrielle. Donc, forcément, ici, on va retrouver tous les outils et de développement pour euh, réaliser euh, des systèmes électroniques. Et euh, également tout ce qui est euh, électronique de contrôle et transmission, euh, filaire, transmission sans fil, donc euh, tout ce qui est Bluetooth, euh, Zigbee, euh, Wi-Fi, euh, RFID, etc. Et puis tout ce qui est réseau de communication, euh, buscan dans les véhicules aussi, également, euh, et puis, euh, donc, euh, la plateforme de compatibilité électromagnétique. Donc, euh, j'ai évoqué tout à l'heure la compatibilité électromagnétique. Évidemment, on ne peut pas l'étudier si on n'a pas de plateforme. Donc, on voit quelques photos en haut à droite avec euh, une, une euh, salle à brassage de mode qui est une salle qui permet de s'isoler des perturbations électromagnétiques pour être euh, capable de venir étudier euh, le comportement d'un circuit électronique euh, de manière euh, euh, non-parasitée, quoi. Euh, et puis, euh, également, la plateforme de prototypage rapide et acquisition de données. Donc, euh, on a euh, des systèmes de prototypage rapide qu'on utilise déjà depuis plusieurs années. Mais là encore, on commence à redévelopper aussi des nouveaux outils euh, innovants de prototypage rapide avec euh, des cartes euh, de proto prototypage rapide embarquées, donc qui... Euh, même si c'est encore très peu utilisé dans, dans les entreprises parce qu'ils sont sur euh, des, des outils qui, qui sont quand même euh, qui, qui ont un certain retour d'expérience et puis qui sont qui existent depuis euh, plusieurs années, mais justement euh, l'intérêt c'est euh, que les étudiants qui lorsqu'ils ingé seront ingénieurs soient également force de proposition pour venir proposer dans leur entreprise des méthodologies de plus en plus performantes et euh, euh, optimisé en termes de, de, de coûts, évidemment, et, et de, de rapport euh, performance sur coût. Quoi. Alors également le laboratoire d'électrotechnique, dans lequel on va retrouver les différentes technologies de machines électriques, synchrone, asynchrone, machines à courant continu, et les convertisseurs de puissance, et les différentes euh, euh, architectures de convertisseurs de puissance qui sont étudiés et puis la plateforme énergie et transport terrestre que l'on voit euh, donc sur euh, les, deux diapositives, les deux photos pardon, euh, en bas à gauche euh, dans laquelle on va retrouver euh, des systèmes de transport avec euh, des réseaux en, de communication embarqués euh, mais également euh, des systèmes avec euh, une énergie de type batterie ou pile à combustible plus hydrogène et également euh, donc les systèmes de, de pédagogiques liés euh, aux énergies renouvelables tels que les panneaux photovoltaïques, une plateforme éolienne également et puis euh, euh, une plateforme hydroélectrique qui permet d'étudier le comportement des turbines hydroélectriques dans le cas des, des centrales de ce nom. Donc, euh, On peut retrouver l'ensemble de ces plateformes sur le campus de Belfort. Euh, je vous propose de faire une petite pause en mettant euh, quelques images du campus de Belfort et de se retrouver euh, juste après pour, euh, pour poursuivre la présentation. D'accord. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle C'est brancher des câbles ici, là et puis encore ici C'est le foyer, se retrouver en journée, le midi pour manger, et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. se vanter d'être proche du monument préféré des Français et c'est pas une blague le lion de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent comme les ondes électromagnétiques et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels la découpe laser, la thermoformeuse ou encore la brodeuse numérique. qui utilise la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokéennes. Bref, bienvenue à Belfort. Alors j'espère que ces quelques images du campus de Belfort vous ont plu. Euh, on peut aussi se poser la question, Daniel, mais que deviennent les diplômés euh, à la suite de la formation euh, Oui, donc euh, ben forcément les diplômés à la suite de la formation, ils trouvent du travail. <rire> euh, donc ici, on a quelques statistiques qui illustrent euh, d'une part euh, les secteurs d'activité dans lesquels les diplômés euh, ont trouvé un emploi. Donc euh, évidemment... Euh, 100% des étudiants diplômés trouvent un emploi et puis on voit à gauche, alors je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup d'informations et je pense que le document ici sera partagé. Donc vous pourrez le récupérer sur le site de l'UTBM. Donc 1,2, on voit à gauche en noir, donc c'est 1,2 mois pour trouver un emploi. Donc ça a été un petit peu plus long que l'année dernière parce qu'il y a un effet pandémie et du coronavirus aussi qui a certainement joué sur ça. Et donc, euh, si on prend le graphe euh, du milieu, eh bien on voit euh, que euh, on a un, une répartition euh, des différents euh, des différents secteurs dans lesquels les étudiants ont trouvé un emploi. Et donc, on voit qu'on a 62%, 67, j'ai un peu de mal à lire, dans euh, recherche, études et développement. Donc, euh, c'est une statistique qui est très importante parce que ça signifie que euh, les, les étudiants issus de la formation énergie sont très demandés dans ce secteur qui nécessite une très bonne compétence euh, technique, et donc, euh, euh, on peut avoir des étudiants qui s'orientent vers le management ou vers le conseil ou des choses comme ça. Il y en a toujours, hein, évidemment. Chacun euh, a ses affinités. Euh, mais euh, pour pouvoir faire de la recherche du, du développement, évidemment, euh, ce n'est pas juste une question de tempérament, mais c'est surtout euh, une question de compétences euh, scientifiques. Et donc, euh, on voit quand même que c'est une statistique qui est assez valorisante pour... Euh, le pour illustrer le niveau des, des étudiants en sortie de, de formation. Euh, donc on a ici quelques euh, chiffres sur le salaire en sortant, donc euh, à, à, sur le premier emploi en fait, euh, tout à droite. Et puis euh, on a euh, en bas à droite les pourcentages en fonction des tailles d'entreprise. Donc c'est vrai qu'on a eu, ça peut changer d'une année à l'autre, mais là je vois que sur 2021, eh bien, on a majoritairement des étudiants qui ont été dans les PME, et non pas forcément dans les très grandes entreprises, comme c'est habituellement le cas. Euh, ensuite, donc, euh, au niveau euh, des secteurs d'activité, on a ici les pourcentages de répartition euh, des, des employés ingénieurs, donc, euh, euh, en fonction des secteurs d'activité. Et donc, euh, forcément, on va pouvoir ensuite... Euh, euh, associer ces secteurs d'activité aux différentes filières, hein, euh, même si euh, ce n'est pas toujours euh, évident pour certaines euh, fonctions euh, d'ingénieur. Mais euh, évidemment, donc euh, euh, par exemple en bas, pour la filière électronique et système embarqué, on va retrouver essentiellement euh, des étudiants dans l'automobile, euh, le, le transport terrestre et la conception de, de systèmes de traction, mais également l'aéronautique et le militaire et la défense. Euh, pour euh, la filière bâtiment, eh bien, on va retrouver euh, des étudiants euh, dans le BTP, puis une, certainement une grande partie aussi dans l'étude et le conseil, parce que… Euh, études thermiques des bâtiments. C'est ou... ça, tout à fait. Euh, il faut, et puis expertise des bâtiments, et puis… Euh, euh, donc, euh, c'est un des métiers euh, dans lequel il faut en plus connaître correctement les normes et ça, ça fait partie de la formation euh, de la filière bâtiment, justement, BIE. Euh, et puis, euh, dans la, euh, les étudiants qui proviennent de la filière réseau et conversion de l'énergie électrique, et eh bien, euh, ils vont s'orienter vers euh, les systèmes de puissance essentiellement. Tandis que ceux qui font de la production, qui, font, enfin, qui sont dans euh, fluide euh, et production d'énergie, c'est ceux qui, de la filière euh, production. Euh, nope. C'est assez classique. Alors Après, il y a aussi des entreprises comme les sociétés de services, où là, euh, c'est transversal. Ça peut être dans n'importe quel secteur d'activité. De même que l'étude et le conseil il n'est pas forcément réservé qu'aux bâtiments. Donc, je crois qu'on a un diplômé avec nous en, en visio, Nicolas. Donc, euh, je ne sais pas si euh, on peut le voir s'afficher. Ah, bonjour Nicolas. Bonsoir. Donc, est-ce que euh, toi, tu es diplômé de cette formation euh, énergie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui aussi D'accord. Alors, je suis un ancien diplômé de la filière électronique système embarqué. D'accord. Euh, ça fait deux ans que je suis diplômé. Et là, ça fait un an et demi que je travaille dans une PME. On est une quinzaine à travailler dans le domaine de la microélectronique. Donc on essaye de développer une, une technologie de mémoire RAM magnétique. L'idée, c'est de stocker une information binaire grâce à la propriété des matériaux magnétiques. Et du coup, dans cette entreprise, je développe des, des bancs d'essai. Mmh. C'est un domaine assez pluridisciplinaire entre l'instrumentation, la, la programmation et l'électronique. Et donc, c'est des bancs d'essai pour essayer de développer cette nouvelle technologie de mémoire. D'accord. Et est-ce qu'en arrivant, en arrivant dans la formation énergie, tu savais directement que tu voulais faire cette filière alors non, pas du tout. Au début, je voulais, je voulais plutôt m'orienter en production d'énergie. D'accord. En fait, c'est au, au fur et à mesure, quand on rentre, quand une, quand on rentre dans une formation, c'est dur d'imaginer les, les métiers qui sont associés à, des, à, des, à certains domaines. Mmh. Et en fait, c'est au fur et à mesure, avec les stages et, et en étudiant, que... que que je me suis intéressé euh, à l'électronique et les systèmes embarqués. Mais euh, au final, euh, on voit que ce n'est pas forcément euh, ce que je fais au quotidien. Euh, je suis dans une entreprise euh, qui, euh, qui travaille dans la microélectronique, mais je ne conçois pas forcément euh, des systèmes électroniques. Donc, euh, les, les différentes unités de valeur nous permettent d'avoir un panel assez large. Et, on... et donc, d'être polyvalent euh sur l'ensemble des domaines. Et euh, est-ce que tu t'es senti, quand tu es arrivé en stage ou, ou, ou dans ton métier, est-ce que tu as senti que la formation t'avait vraiment euh, entraîné au monde du travail Alors euh, oui, ouais, forcément, puisque à l'UTBM on, on a deux stages de six mois, ce qui est quand même, euh, qui est quand même pas mal, donc on est euh, au fur et à mesure euh, plus la, la formation avance, euh, on commence à se détacher petit à petit euh, des études et on, on retrouve plus d'unités de valeur où, qui fonctionnent avec des projets. Mm -hmm. C'est beaucoup plus proche de, du monde de, de l'entreprise. Est-ce que tu as, as un exemple, par exemple, de projet qui t'a marqué euh, pendant, euh, pendant tes années d'études euh... Alors euh, oui, <rire> euh, du coup, c'était un, un, un banc d'essai de récupération d'énergie euh, qui était lié à un home trainer. Donc, un, mm -hmm. euh, on installe un vélo sur, euh, sur une partie euh, rotative et en fait, il y a un moteur euh, en génératrice qui vient récupérer... Euh, euh, l'énergie. Donc euh, c'était plutôt sympa. Et si on parle un peu euh, d'opportunités à l'étranger, est-ce que toi tu as pu, euh, par exemple, pendant ton parcours, euh, réaliser des stages ou des semestres à l'étranger Alors j'avais fait un, un semestre à l'étranger à Taïwan, dans une université taïwanaise. Et euh, j'ai fait un stage euh, en Suisse aussi. Ok et pour toi, Bastien, donc je ne sais pas si tu as prévu aussi, euh, par exemple, de partir à l'étranger, euh, ou si tu es déjà parti à l'étranger. Alors, je ne suis jamais encore parti à l'étranger. Mmh. Euh, par contre, effectivement, j'ai prévu de partir euh, d'ici juillet 2022. Et euh, donc, je compte faire un double diplôme euh, donc, avec euh, une école à Montréal, qui s'appelle l'École technique supérieure de Montréal. Okay. Euh, donc, euh, double diplôme qui cumulerait à la fois la formation en électronique de l'UTBM, et euh, donc un, une filière en aérospatiale, euh, donc à Montréal, euh, sur place. Et donc ça durerait un an et ça remplacerait le deuxième semestre de spécialisation que je suis censé faire l'UTBM, Ce qui fait que j'aurai un cursus de 5 ans et demi au lieu de 5 ans. Et du coup, j'imagine que ça t'ouvrirait des portes aussi pour travailler euh, par la suite euh, plutôt du côté euh, canadien. Tout à fait. Euh, donc effectivement, peut-être que juillet 2022 verra mon dernier pied à long terme euh, dans nos <rire> terres. Mais euh, ça, ça m'offrira certainement des opportunités euh, euh, au Canada, en tout cas, vu euh, les entreprises euh, donc, qui, qui mêlent l'aérospatial et, et donc les systèmes embarqués, euh, je suis assez certain que ouais, je, je trouverai euh, quelque chose qui, qui, pourra me, qui pourra me plaire là-bas. D'accord, super. Ben, on te souhaite plein de, plein de réussites, du coup. Merci bien. <rire> euh, je vois qu'on a une question dans le chat, donc c'est euh, par rapport à est-ce qu'on est qu peut intégrer euh, la Phys-énergie à la sortie d'un DUT mesure physique et, ben, je remercie Vincent d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, tout à l'heure, j'ai parlé du cursus euh, de la formation énergie et euh, que j'avais donné l'exemple d'étudiants qui avaient suivi le tronc commun de l'UTBM et qui intégraient euh, la formation énergie. Mais euh, bien évidemment, ce ne sont pas les seuls étudiants. Il y a la possibilité d'intégrer euh, la formation énergie depuis, bien sûr, le DUT mesure physique. Hein, C'est mmh. même l'une des... Euh, des formations privilégiées pour ensuite entrer en formation énergie, donc à condition d'être dans les meilleurs. Il faut être au minimum dans les 20% premiers de, de sa formation. Et puis, donc, si je peux citer les différentes formations, on a aussi les DUT Génie électrique et informatique industrielle qui sont tout à fait adaptés pour venir en, en FIS énergie. Euh, et puis évidemment les écoles prépa, prépa TS, euh, toutes les écoles préparatoires en fait. Hein, euh, et puis euh, également euh, un, un peu de DUT génie thermique euh, dans une moindre proportion. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence donc entre les, les étudiants qui arrivent en, en tronc commun et ceux qui arrivent en DUT au niveau de la première année Alors euh, oui, il y a forcément une différence. Alors justement, hein, on, on s'est beaucoup investi ces dernières années pour avoir une parfaite cohésion sur les différentes années de la formation à l'ingénieur, de la première à la cinquième année. Et donc, quand des étudiants viennent de tronc commun, on sait qu'est-ce qu'ils ont eu comme formation. Et nous-mêmes, on intervient dans les deux premières années pour être sûr qu'ils aient un, un socle de connaissances qui soit tout adapté à fait adapté à la formation. Tout à fait, qui soit adapté et puis ensuite aussi qui nous positionne dans une position favorable mmh. pour éviter de refaire des rappels, etc. Mais évidemment, tout ça, c'est prévu pour pouvoir justement s'adapter aux différentes origines des étudiants qui proviennent de DUT de, ou d'autres prépas. Et, euh, et, et effectivement, non seulement on voit des différences entre euh, les... Alors forcément, il y a des, des différences d'un étudiant à l'autre, même s'ils ont fait la même formation, ça, ça on l'aura toujours. Mais on a des différences entre les formations. Et euh, par exemple, sur un DUT mesure physique, eh bien, on aura certainement des DUT dans certaines villes qui ne qui euh, vont pas pousser les mêmes spécialités que dans d'autres villes. Et donc, on aura des étudiants qui sont peut-être plus adapté à la physénergie. Mais, euh, en général, si les gens postulent, c'est que si les étudiants en DUT mesures physiques, par exemple, postulent, c'est qu'ils ont déjà cette fibre-là et que ce n'était pas un DUT mesures physiques trop spécialisé dans les matériaux ou sur autre chose, quoi, par exemple. D'accord. Eh bien, je crois qu'on n'a plus d'autres questions, questions dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez rajouter euh, quelque chose. Euh, on aurait beaucoup de choses à rajouter, mais... <rire> En tout cas, je souhaite euh, bon courage à Bastien pour, euh, pour la suite de son parcours, et puis surtout au Canada, et puis également à Nicolas. Je, je remercie encore, euh, de, je lui souhaite une, une bonne poursuite professionnelle euh, là-bas dans les Alpes. <rire> merci, bah, merci, euh, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Euh, on se retrouve à 19h pour la présentation de la FISA Génie électrique, donc sous statut apprenti. Euh, merci Nicolas. Il y a pas de et euh, ben Merci, merci Bastien et Daniel d'être venus également. Et, et on vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Merci, bonne soirée. La, la, la, la, la. Journée portes ouvertes virtuelles de l'UTBM, qui va parler de la formation sous statut apprenti génie électrique. J'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Béatrice Bourriot, donc, qui est responsable de la formation, ainsi que Mathilde et Tristan, donc, qui sont en dernière année de cette formation euh, sous statut apprenti. Euh, Béatrice, donc, je pense qu'on peut peut-être commencer par une présentation euh, justement de cette formation euh, FISA. Oui, merci Elodie. Donc bonjour à toutes et à tous, vous tous qui nous regardez. Donc effectivement, c'est la dernière présentation et je vais en continuité avec la formation qu'on va dénommer FISE, formation sous statut étudiant en énergie qui vient d'avoir lieu. Je vais vous présenter la formation, l'acronyme, c'est ce qu'on appelle FISA en spécialité génie électrique ou encore formation ingénieur sur statut apprenti. Donc, euh, brièvement, on verra quelques spécificités, l'organisation de la formation, les modules, les moyens pédagogiques. Tout au cours de cette présentation, nous aurons les témoignages d'étudiants encore en formation et aussi qui sont nos alumni qui sont en entreprise depuis quelques années. Un brief rappelle la formation par alternance, ou encore en apprentissage, elle, est, elle a été créée en 2008. Donc on a eu la joie de diplômer la 11e promotion en 2021. Donc cette formation a été créée sous l'impulsion d'un besoin industriel. Et quand on parle de formation par apprentissage, eh bien, nous sommes en collaboration en tant qu'université donc UTBM et le CFAI ou encore le Centre de formation d'apprentis de l'industrie. Donc Cette formation sera bien menée en collaboration avec le CFAI d'Exincourt et l'UTBM de Belfort. Euh, on peut remarquer que notre école d'ingénieurs, l'UTBM, sera garante du diplôme et le CFAI sera garante des contrats d'apprentissage. Donc, euh, un avantage ou un inconvénient, les étudiants qui vont rejoindre notre formation auront des enseignements sur deux sites de formation. Donc, euh, vous voyez Belfort en haut à droite avec le site de l'UTBM et le CFAI est situé à Aixincourt c'est à quelques kilomètres de Belfort. Donc, euh, des enseignements en alternance sur les deux sites et en alternance un peu progressive aussi en fonction des années. Donc, un petit rappel sur euh, l'UTBM. Donc, l'UTBM, nous faisons partie des trois universités de technologie en France et... Euh, du TBM compte ici sur nos trois sites 2786 étudiants dont 9 spécialités d'ingénieurs, 5 sous statut étudiant dénommé FISE et 4 sous statut apprenti donc FISA. Donc la FISA en génie électrique, les enseignements comme je viens de vous le dire sont essentiellement sur le campus de Belfort. D'ailleurs, je pense qu'on peut peut-être regarder quelques oui. images de ce campus de Belfort pour se faire une idée. Et on revient juste après pour continuer la présentation. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter.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 Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Béatrice, sur cette formation, du coup Oui, donc euh, cette formation, elle a pour but de former des ingénieurs. Alors, qu'est-ce qu'un ingénieur On peut trouver de nombreuses définitions, mais un ingénieur en génie électrique, tout d'abord par la formation, eh bien, on va le former pour acquérir toutes les bases qu'on appelle euh, les socles donc les bases qu'on va retrouver en automatique, en électronique, en électrotechnique et les machines électriques. En gros, c'est le génie électrique. Donc devenir ingénieur, pour tous les étudiants, on souhaite qu'ils puissent, les métiers seront multiples, mais surtout savoir concevoir, étudier, dimensionner, simuler et mettre en œuvre des systèmes électriques industriels, piloter des projets industriels et on peut voir la liste des métiers, qui est loin d'être exhaustive. Car sur l'ensemble de nos étudiants, ingénieurs issus de l'apprentissage, aujourd'hui on retrouve dans de multiples entreprises. Donc le métier de base, c'est d'être ingénieur d'études, de recherche et de développement. Vous voyez sur la droite une photo de centrale, d'électronique, de barrage. Donc, on va retrouver euh, bah, des ingénieurs euh, d'affaires, des ingénieurs responsables de production, des ingénieurs plutôt métrologie, essais, mesures et tests. Et je veux dire que la liste est relativement longue. Le but de la formation, c'est vraiment euh, d'orienter pour une de bonnes connaissances euh, pratiques, techniques, car nous sommes une université de technologie, mais c'est aussi d'avoir des personnes qui sont capable d'apprendre à apprendre et de s'adapter car quels seront les métiers de demain, quels seront dans dix ans les métiers. Donc, nos ingénieurs devront s'adapter et seront capables de pouvoir répondre aux besoins industriels. Donc, l'apprenti a un statut particulier parce qu'en même temps, il est salarié de l'entreprise qui l'accueille et en même temps il est étudiant en apprentissage donc c'est un salarié il aura les mêmes droits que les salariés et sera soumis entre autres aux mêmes obligations par exemple un étudiant apprenti aura que cinq semaines de vacances par année donc il suit les contrats des législations d'entreprise par contre en tant qu'étudiant, il va avoir les mêmes avantages. et On verra que les périodes quand même de formation sont voire nettement plus intenses. Donc, on peut peut-être en profiter pour demander à nos deux apprentis ben, comment ils se sentent, s'ils se sentent plus, par exemple, étudiants ou apprentis. Enfin, déjà, peut-être que avant tout ça, vous pouvez décrire un peu ce que vous faites euh, comme apprentissage. Euh, bah, du coup, moi, je suis dans une entreprise qui s'appelle Lighting Soft AG et qui donc euh, programme des microcontrôleurs euh, pour euh, de l'éclairage euh, de monuments, euh, de discothèques. Et du ouais. coup, ça fait combien de temps que tu es dans cette entreprise Tu es en quelle ça, année f... Alors, je suis en troisième année et ça fait un an. D'accord. J'étais dans une autre entreprise avant, euh, qui, faisait, euh, qui faisait des cintreuses. Ok, donc voilà. comme quoi c'est possible de changer d'entreprise euh, voilà, au, au cours, cours de Voilà, au cours de la vie, ce n'est pas spécialement recommandé, hein, mm -hmm. ça dépend, mais... Effectivement, il euh, y a cette possibilité pour l'apprenti de changer, vu que ce sont des contrats de trois ans, mais il peut, comme en entreprise, quitter son entreprise pour réintégrer une autre entreprise. Voilà. Et du coup, Mathilde, toi, tu te sens comment Plutôt étudiante, plutôt salariée enfin... bah, Je ne saurais pas trop dire euh, si je suis plus l'un que l'autre. C'est vrai que bah, quand on est à l'école, euh, on se sent étudiant, et quand on est entreprise, on se sent salarié. C'est... On est, est intégré dans les deux, je pense. Et est-ce que tu arrives quand même à profiter d'une vie étudiante quand tu es, euh, es ici euh, sur Belfort et à, à te mélanger un peu aux autres étudiants ou pas euh, Je pense, après c'est peut-être le cas de notre promotion et pas d'autres, je ne sais pas, mais je pense qu'on reste plutôt entre apprentis. D'accord. Après, euh, on connaît quand même des apprentis d'autres filières euh, comme informatique ou mécanique. Euh, et puis on discute entre nous, mais c'est vrai que... Moi, personnellement, je ne discute pas énormément avec des initiaux, mais ce n'est pas parce que je ne les aime pas. <rire> C'est plutôt parce que vous n'avez pas le, le voilà, même rythme ça. de, de On cours. On les croise et... moins. Euh, okay. avec... Et pour toi, Tristan, donc, je ne sais pas si tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que tu fais. Enfin... Oui. Euh, donc, euh, moi, je suis salarié dans la société euh, Lacroix Emballage, qui est une, euh, une société industrielle dans la fabrication des, des emballages alimentaires. Et donc, euh, au sein de cette société, je suis dans le service technique, euh, sur toute la partie gestion de l'énergie, euh, économie d'énergie, parce que voilà l'énergie est quelque chose qui coûte de plus en plus cher, mmh. et donc euh, les industries ont intérêt à, à être vigilants, à, à, mettre en place, euh, à mettre en place un certain nombre d'actions, et, et c'est euh, sur ces sujets-là que j'interviens euh, dans ma société. D'accord, et, et toi, euh, même question que Mathilde, tu te sens plutôt salarié ou étudiant Alors, euh, même question, même réponse, un <rire> peu. Voilà, c'est euh, le rythme d'alternance euh, qui vous sera sans doute présenté par la suite euh, permet d'avoir de, des longues périodes d'entreprise et des longues périodes d'études. Euh, mm -hmm. Et euh, ce découpage, euh, cette alternance, elle, elle est bien parce qu'effectivement, voilà, on, on peut prendre euh, sur quelques mois une casquette euh, d'ingénieur, euh, d'apprenti ingénieur en entreprise et euh, sur d'autres mois, une casquette plutôt euh, étudiant et se consacrer euh, aussi à, à 100% dans nos projets à la fois étudiants ou, euh, ou professionnels. Après, euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas le cas dans toutes les écoles parce mm -hmm. que je vois à l'UTBM, une fois qu'on a fini notre semestre et qu'on va en entreprise, on est en entreprise, on n'a pas... Euh des projets par-ci, des projets par-là de l'école, ce qui n'est pas le cas de toutes les écoles. Et donc, peut-être que dans d'autres écoles, ils sont plus étudiants. que donc vous êtes vraiment déconnecté, euh, une fois que vous êtes en entreprise, de, de tout ce qui est projet étudiant. C'est vraiment voilà. soit l'un, soit l'autre. Et, voilà, voilà, ouais. et euh, qu qu'est-ce qu qui vous a donné envie euh, de faire euh, une formation par apprentissage plutôt qu'une formation initiale Alors, euh, j'ai ouais, fait le choix de l'apprentissage euh, et je ne le regrette pas. Euh, pour plusieurs choses, euh, c'est déjà, euh, ça permet de se construire un, une expérience professionnelle, mmh. donc c'est-à-dire qu'on va sortir euh, de l'école avec un diplôme, mais également une expérience à, à inscrire sur le diplôme. Euh, également, euh, ça permet d'avoir euh, bah, du coup des années euh, d'études qui sont rémunérées. Voilà, c'est un, un avantage de l'alternance, d'avoir une rémunération par l'entreprise, aussi bien les les périodes où on est en entreprise, mais également mmh. les périodes d'études, on reste salarié malgré tout. Euh, voilà, c'est pour moi les deux grands avantages de l'apprentissage. Euh, moi, j'ai pris apprentissage, bah, personnellement, je ne me voyais pas faire trois ans en initial, faire que de l'école, etc. J'avais envie, de... envie de pratiquer, en fait. D'accord. J'avais okay. envie de voir ce que c'était le monde de l'entreprise euh, et de participer, parce que Mine de rien, je trouve que la différence avec les stages, c'est que là, on met en œuvre des choses. Et contrairement aux stages où on va partir et potentiellement jamais revenir, là, on les, on les utilise après. Comme on ça, voit des gens les utiliser. Durée. Voilà, c'est ça. Et, et je trouve ça vraiment bien. D'accord. Bah, merci pour, euh, pour votre partage d'expérience. De rien. Alors, si on en revient à la formation. <rire> oui, comme l'a indiqué euh, Tristan... Euh... Effectivement, il y a une grande expérience professionnelle qui va s'acquérir comme la formation dure sur les trois années, donc six semestres et je vous présenterai après comment s'organiser en alternance qu'on appelle progressive. Mais si on regarde le nombre d'heures, c'est 3000 heures en entreprise, 1000 heures par an et 180 heures de formation, c'est-à-dire 600 heures par an à l'école. Vous voyez la proportion, on est pratiquement le double en entreprise. L'avantage de l'apprentissage, c'est qu'il peut avoir un travail d'équipe, un travail, je veux dire, de promo, vu que les apprentis, nous n'avons qu'une seule promotion. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas choisir comme sous-statut étudiant différentes unités de valeur. Hein. C'est-à-dire que le programme... Il est fixé, eux n'ont pas le choix du V, et c'est une même classe. La classe qui pourra vivre une vraie expérience tout au cours de ces trois années, avec en gros ces 1800 heures ensemble pendant les trois années. Donc la répartition des enseignements, comme indiqué au début de cette présentation, elle se fait avec un cours entre le CFAI et l'UTBM à Belfort, et en complément. Eh bien, les étudiants, hein, donc ils n'effectueront pas de stage. Le stage, c'est finalement leur projet en entreprise. Donc, ils ont trois projets en entreprise, un projet chaque année hein, et avec aussi une progression. Comme l'a indiqué Mathilde, elle a donc euh, eu l'opportunité de changer d'entreprise. Bon, ça peut être pour différentes raisons, parce que, par exemple, on peut trouver que eh bien, le sujet ne correspond pas réellement à la formation, on a parfois envie de s'orienter vers d'autres choses, mais c'est moins d'un pour cent d'étudiants qui changent d'entreprise au cours du cursus. Sachant que l'entreprise s'engage pour trois années, l'entreprise s'engage aussi pour former nos étudiants. Donc ils investissent, ils accompagnent les étudiants, car chaque année, ils ont ce projet d'entreprise avec un maître d'apprentissage qui va aussi les suivre pendant ces trois années. Et ils ont aussi un tuteur école, donc ils sont bien encadrés. Après, le fait de suivre nos étudiants pendant trois années, eh bien, je veux dire qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. La première année, doit doivent bien donner satisfaction. Si on fait la comparaison avec un stage, donc tous les stages, généralement, se passent très, très bien. Mais si, par malheur, il y avait un petit problème, même euh, au niveau compétence, pour répondre vraiment aux exigences, eh bien, l'étudiant, au bout de six mois, a terminé. En apprentissage, c'est vraiment la durée sur trois années. Hein? Donc, l'avantage, euh, c'est donc aussi le statut de salarié qui dit aussi salaire. Hein? Donc, pour le diplôme, on peut dire que le diplôme sera le même. Hein? Que vous soyez sous statut étudiant ou statut apprenti, ben, l'apprentissage euh, est de plus en plus plébiscité. Hein? Donc on va retrouver des enseignements de base technique, mais comme toute formation d'ingénieur, pour obtenir le diplôme, vous aurez l'acquisition d'un certain nombre qu'on appelle de CTS, hein, c'est un système européen de crédit, hein, et bien sûr des expressions communication, le niveau d'anglais, on demande un niveau lingua skill, c'est-à-dire un niveau permettant de s'intégrer hein, et de parler très bien l'anglais. En plus, il y a la mobilité internationale. Donc ça, c'est une recommandation obligatoire. Donc tout étudiant hein, doit effectuer 12 semaines donc, à l'international pendant son cursus sur une période de formation en entreprise. Donc c'est à l'entreprise d'accueil... Hein, et nous accompagnons aussi nos étudiants, je dirais, de libérer l'étudiant en apprentissage pour lui permettre de vivre cette expérience internationale. D'ailleurs, Mathilde et Tristan, du coup, est-ce que vous êtes partie à l'étranger Est-ce que vous avez eu une expérience euh, internationale euh, Covid étant, euh, ça a été euh, un petit peu compliqué pour euh, notre promotion. Euh, après, euh, pour moi, ayant changé d'entreprise, c'était encore plus compliqué parce mmh. que… Bah, quand on arrive dans une nouvelle entreprise, on ne va pas nous envoyer directement à, à l'étranger. Et mon entreprise d'avant, il bah, y avait le Covid, tout simplement. Donc, euh... donc elle n'a pas pu t'envoyer à l'étranger. Voilà, donc euh, Effectivement, comme, comme l'a dit Mathilde, à cause du, du Covid, on est la promo qui, qui a été euh, présent en étude pendant cette période-là. Donc, euh, on, on a eu une dérogation euh, sur, sur ce point-là. Euh, malgré tout, j'ai eu la chance, euh, durant ma période d'entreprise, de pouvoir travailler avec, euh, avec euh, des unités étrangères de mon, de, de mon entreprise, mm -hmm. euh, mais, euh, mais de, en restant depuis la France, euh, voilà, via des... Via, Donc, tu as pu euh, pratiquer quand même ton anglais. Euh... Voilà, j'ai euh, eu l'occasion de parler euh, avec des Vietnamiens en anglais. D'accord, voilà. ok. Bah, C'est ouais. intéressant aussi, euh, ce partage ouais. de culture. Effectivement, euh, la promo de Mathilde et Tristan, ils ont commencé avec le Covid et ils terminent leur formation avec le Covid. Et on a eu donc des dérogations ces deux dernières années, hein, donc euh, rendant non obligatoire euh, cette période pour valider le diplôme. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, si on revient un petit peu sur euh, comment est organisée la formation donc, sur ce vue grave, vous apercevez donc, sur votre droite euh, un calendrier avec euh, en jaune, ce sont les périodes en entreprise et en gris, les périodes de formation. C'est-à-dire, sur par exemple un semestre, les périodes de formation, elles sont organisées sur neuf semaines. Donc, je prends l'exemple, euh, ben, j'espère, des nombreux admissibles qui. Bon, qui nous regardent, qui seront donc admissibles. La rentrée aura lieu le 1er ou 2 septembre. Il y a tout de suite une immersion de trois semaines en entreprise et vous commencez la formation à l'école pour neuf semaines. Premier semestre de formation et vous repoursuivez donc après en entreprise. Donc, si je regarde sur les trois années... Hein, notre organisation, vous voyez, en haut, l'organisation première année, donc en jaune, des étudiants sont en entreprise, donc neuf semaines, ensuite à nouveau en entreprise, à nouveau neuf semaines. En deuxième année, le jaune ne se chevauche pas avec le gris, mais c'est complémentaire, car quand on a nos premières années en formation, nos deuxième années sont en entreprise. Donc vous voyez, les deuxièmes années, ils recommencent leur troisième semestre, quand les premières années ont terminé donc, leur premier semestre. Donc en première et deuxième année, on alterne avec des périodes de neuf semaines en formation et le reste en entreprise. Par contre, en troisième année, donc tout en bas du graphique, vous voyez une longue période grisée et donc là les étudiants sont 18 semaines en formation. et cumulent les deux périodes de neuf semaines en une seule période. Pourquoi Parce qu'en troisième année ils vont être en commun avec les étudiants non apprentis. Donc ça va permettre euh, donc des échanges, ça va permettre une richesse euh, au niveau euh, des connaissances et ça va permettre aussi, le choix est limité, mais en troisième année nos étudiants apprentis ont un choix entre un profil électronique ou un profil plus énergie. Donc, ils ont quelques UV au choix. Donc, ça permet une diversité. Donc, c'est très apprécié. Donc, en troisième année, ils partagent un semestre en commun avec nos étudiants, donc nos apprentis. Voilà. Donc, je ne sais pas comment donc, euh, Tristan et Mathilde terminent ce soir euh, leur longue période de 18 semaines de formation, on va peut-être leur demander comment ils ont vécu euh, cette collaboration avec euh, on l'a déjà un peu parlé mais plus précisément avec les étudiants de FIS Énergie Eh bien euh, donc effectivement voilà, on termine la, la, grande, la grande période mélangée avec les FIS le, le premier semestre de cette année et euh, donc euh, le, le ressenti, c'est vrai que c'est un semestre qui est plus long que, que les semestres précédents euh, auxquels on a été habitué. Donc, euh, ça, fait, euh, ça fait une grande coupure avec l'entreprise. Euh, c'est un, un avantage, euh, dans le sens, comme vous l'avez dit, de, de mélanger, euh, de mélanger euh, du coup, euh, les classes. C'est-à-dire qu'on n'est plus qu'avec les apprentis, on n'est plus que notre, notre groupe de, de 28 élèves. Et on, on, va, on va avoir des, des, des UV mélangés avec d'autres personnes, de fils. Donc on découvre on redécouvre des personnes avec, les, avec lesquelles on n'avait pas l'habitude de travailler. Et euh, également des, des enseignants et des enseignements euh, un peu plus complémentaires à, à, à ceux suivis sur les premières années. Euh, c'est vrai que le, la première chose qui, qui nous vient à l'idée, c'est le rythme. Qui est euh, du coup euh, le rythme des initiaux au final. Euh, donc, nous, on a l'habitude de, de devoir aller vite. On a des, des, des contraintes de temps qui font qu'on bah, doit faire les mêmes choses mais plus rapidement. Et là, ça nous paraît. Euh, ça, nous, ça nous fait bizarre d'aller à, à ce rythme-là, on va dire. C est, c est, ça change. Parce que, bon, euh, moi je pense, je pense que c'est important quand même de savoir que quand on est sur statut apprenti. Euh, le premier semestre est un peu difficile, il faut se mettre dedans. Quoi. Le rythme est, est assez soutenu. Mais euh, je pense que c'est bien de, de mélanger les initiaux et, et les apprentis. On, on apprend à connaître d'autres personnes, comment eux, ils ont fait leur formation. Et mine de rien, on leur apporte aussi quelque chose. Et nous, ils nous apportent quelque chose aussi. Et, et je trouve ça vraiment bien. D'accord. Et est-ce que là, vous êtes content quand même de retourner en entreprise ou pas Oui. oui. <rire> et quand vous retournez en entreprise après un, ben, aussi longtemps resté euh, en études, est-ce que vous avez du mal à vous replonger dans les projets Parce que j'imagine que ça a pas mal évolué aussi pendant votre absence. Je pense qu'on est dans le bain euh, directement. Hein, ouais. voilà, les ouais, choses ouais, changent ouais. beaucoup ou pas en cette période de... En... Enfin, quand, quand vous repartez euh, à l'école et que vous revenez après, est-ce que les choses évoluent beaucoup alors, euh, je dirais que oui et non. Il y a certaines choses qui, on va dire, ne sont pas euh, prioritaires pour l'entreprise, qui, mmh. qui attendent un peu notre tour, qui sont un peu laissées en, en stand-by, ouais. si, si je puis dire ainsi, et, euh, et d'autres voilà, qui, qui évoluent parce que l'entreprise ne s'arrête pas quand on part et, et les projets doivent mmh. avancer. Euh, voilà Après, moi, je sais que personnellement, euh, j'ai quand même euh, gardé contact avec l'entreprise, suivi, euh, euh... voilà, suivi de loin, euh, et, euh, voilà, sans, sans pouvoir être actif euh, sur les sujets. Ok, d'accord. Effectivement, si on reprend euh, les bases de la formation, donc les modules de formation, euh, les modules euh, acquérir toutes les compétences dans ces différents modules euh, par les périodes qui sont de 9 semaines, c'est très intense. Le rythme de l'alternance, c'est 8h midi, 13h, 18h euh, en cours. Donc, euh, il faut que l'étudiant euh, se mette vite dans le rythme. Mais je vous rassure, euh, ça se passe toujours très bien. Le premier semestre, un peu difficile pour prendre le rythme, mais après, on a un taux de réussite. Euh, qui avoisine les, les 100% hein, en apprentissage. Donc, la base de la formation, les modules, on va retrouver, bien sûr, l'électronique, l'électronique de puissance, bon numérique, analogique. On va retrouver l'automatique et l'automatisme, tout ce qui tourne autour de l'informatique industrielle, qui est de plus en plus plébiscitée également. L'électrotechnique, hein, pour les machines électriques, les installations électriques, les mathématiques car on ne peut pas faire euh, beaucoup de génie électrique, euh, bien comprendre les phénomènes sans de solides bases en mathématiques. Donc effectivement, en profil, euh, le génie électrique demande peut-être un profil, euh, c'est un profil scientifique, mais avec des bonnes bases de physique et de mathématiques. Donc euh, on retrouve aussi toutes des unités de valeur qui vont plus euh, s'intéresser dans les productions et les transports de l'énergie, y compris la conversion d'énergie, tout ce qui est aussi simulation de systèmes électriques. Et donc là, je vous ai présenté les modules techniques, mais un bon ingénieur, c'est aussi un ingénieur qui euh, aura un comportement et une bonne culture générale. Donc on a des unités de valeur en sciences humaines et sociales. Donc on dispose aussi d'un département humanité. Et comme déjà indiqué, euh, expression communication, c'est donc l'apprentissage des langues. Quand les étudiants ont leur niveau d'anglais, en troisième année, ils ont la possibilité de choisir une autre langue. On peut citer des étudiants qui ont choisi ce semestre ben, l'apprentissage en allemand, en russe, etc., en espagnol. Donc il y a quand même une grande diversité, mais on apporte beaucoup d'importance à tout ce qui est expression, communication et sciences humaines et sociales. Donc une maquette pédagogique, bon c'est pas sous forme de filière et là on voit qu'on retrouve toujours notre socle, sauf qu'en haut à gauche, j'ai indiqué un petit CS, donc la première année et le début de la deuxième année, on va dire que nos modules, nos unités de valeur sont plutôt l'acquisition de connaissances scientifiques. Et quand ils arrivent en donc euh, quatrième semestre, cinquième semestre de formation, on passe à ce qu'on appelle nous des TM, hein, des techniques et méthodes, c'est plus en approfondissement. Donc on voit, en techniques et méthodes, c'est là aussi qu'ils ont l'occasion de travailler sur euh, ben, des projets hein, plus conséquents, et par exemple, sur les photos tout à droite en bas, en projet technique et gestion de projet, on montre une pile à combustible et c'est par exemple, bon, comme nous sommes à Belfort, c'est le vecteur de l'hydrogène, mais la pile à combustible, c'est qu'un exemple, ça peut être pour être intégré dans différents systèmes des véhicules hybrides, et il y a d'autres projets comme des onduleurs, des véhicules hybrides, des micro-réseaux. Oui. Et d'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous pouvez un peu nous raconter peut-être des projets qui vous ont marqué, que vous avez pu faire pendant votre temps d'école aussi, parce que vous avez vos projets entreprises et vous avez aussi des projets euh, en études. Bah, du coup, les, les projets en études, euh, c'est surtout, enfin, principalement en, en troisième année. Et euh, donc euh, nous, euh, on, a on a pu travailler ensemble. Euh, sur le couplage inductif voilà donc c'était notre, notre projet donc euh, sur ces six mois donc on a fait euh, on a fait une recherche euh, sur tout ce qui était couplage inductif donc c'est à dire euh, euh, toute les euh, la méthodologie de recharge sans fil euh, par exemple les téléphones euh, par recharge par induction ou euh, on peut imaginer également euh, des véhicules électriques euh, comme des vélos etc et euh, on a fait toute une recherche là dessus euh, avec euh, l'aide euh, de nos professeurs, euh, également du matériel de, de l'UTBM. Il faut savoir que sur Belfort, il y a un, un labo euh, CEM, donc Compatibilité électromagnétique, qui dispose d'un certain nombre d'équipements qui nous permettent euh, d'avoir accès à, à du matériel de qualité pour faire euh, des mesures euh, et des essais euh, sur, euh, sur, sur nos projets, sur nos, sur nos différentes études. Alors, je crois qu'on a euh, une petite vidéo qui, qui montre un peu ce projet que vous avez pu réaliser. Et euh, je vous propose euh, de, la regarder, euh, de la regarder maintenant. J'espère que ces quelques images de projets réalisés par Mathilde et Tristan vous ont plu. On est de retour sur ce plateau avec deux alumnis. On les appelle alumnis parce qu'ils sont diplômés de l'UTBM. Donc, Julie et Gaëlle, bah merci d'être venus sur ce plateau nous rejoindre. On va continuer la présentation et on va profiter aussi de la présence de Julie et Gaëlle pour leur poser quelques questions tout au long de la présentation. Bien. Et eh bien, comme on en était resté sur les projets. J'en profite à demander à Julie et Gaëlle, comme il y a la pile à combustible en bas à droite, qui nous parle un peu de leur entreprise, de leur véhicule sorti de leur période d'apprentissage. Alors, euh, en fait, oui, on, on a tous les deux fait notre apprentissage dans l'entreprise H26 à Belfort, en fait, qui est née des travaux de recherche à Belfort aussi, au, au laboratoire spécialisé dans la pile à combustible. Et donc, notre entreprise fait des groupes électrogènes euh, fonctionnant à l'hydrogène. Donc, après, GEL, je ne sais pas si tu veux ajouter... Euh... Non. Et du coup, vous avez fait votre apprentissage dans cette entreprise et elles vous, a, elles vous ont enfin, proposé un contrat derrière Oui. Donc, euh, OK. Ouais. Donc là, vous êtes actuellement euh, en, employé. Oui, ouais. on est en CDI. Ouais. OK. Donc, euh, tous ces projets donc, euh, sont réalisés sur nos plateformes te technologiques. Hein. Donc, euh, on a parlé d'une chambre spécifique pour des études de compatibilité électromagnétique. Donc, c'est ce qu'on voit en haut à droite. Donc, euh, c'est un moyen que dispose l'ITBM. Nous sommes de rares écoles à avoir ces moyens avec des chambres d'essai et beaucoup de matériel pour faire les mesures des émissions électromagnétiques des équipements et de tester aussi ce qu'on appelle l'immunité des équipements. Donc le but de cette plateforme, c'est aussi de proposer aux industriels euh, de les accompagner pour euh, qu'ils arrivent à l'homologation, au marquage CE de leurs produits. Donc euh, au cours des projets, comme vous avez vu, euh, chargeur inductif, on verra d'autres choses. Donc les étudiants peuvent apprendre à utiliser des appareils de mesure spécifiques comme les analyseurs de spectre, les antennes, et tout ce qui est mesure de ce qu'on n'aime pas trop et ce qu'on redoute, mesure des ondes électromagnétiques. En bas, vous voyez toute une plateforme avec, on reconnaît peut-être au centre, pour étudier tout ce qui est énergie renouvelable, donc euh, on voit ce qui simulerait une éolienne. Donc vous voyez, on a des plateformes euh, euh, de prototypage rapide et acquisition de données, on a des plateformes énergie et transport terrestre, donc euh, effectivement, il y a beaucoup de matériel à disposition de nos étudiants et on travaille en collaboration avec les industriels pour essayer d'avoir le matériel de dernière génération. D'ailleurs, je vois qu'on a une question, peut-être euh, qu'on peut y répondre euh, maintenant. Donc, on nous demande où se déroule la formation. Oui, la formation, elle se déroule sur le campus de Belfort en génie électrique. Vous avez deux formations par apprentissage, l'informatique et le génie électrique sur Belfort. On aura la logistique sur Sèvenan et euh, ce qui est euh, Comète Transport sur euh, Montbéliard. Voilà. Donc, nous sommes bien sur le campus de Belfort et euh, la présentation des plateformes sont installées à Belfort. Voilà. Donc, après, d'autres projets hein, pour montrer aussi la diversité, euh, je veux dire, euh, des, par rapport aux matières enseignées, la diversité des projets. On peut retrouver... Euh, à, sur le graphique tout à droite un exemple je dirais de montage qui ne parle pas beaucoup mais c'est ce qu'on appelle un système pour travailler sur les relais de protection on verra au centre un développement électronique des étudiants passionnés d'électronique qui ont voulu développer leur propre onduleur et euh, sur la gauche ce qu'on appelle aussi euh, ce qui fait Propre à tout ce qui est objet connecté, donc les étudiants vont travailler sur euh, tout ce qui est communication LoRa, communication Zigbee, Bluetooth, etc. Et donc là, il y aura aussi un lien fort avec les informaticiens. Voilà. Donc euh, un projet aussi réalisé par des étudiants de troisième année. Euh, ils ont on simule, on essaie de reproduire pour pouvoir faire des démonstrateurs, ce qu'on appelle un micro-réseau électrique. Voilà. Donc, juste, euh, des projets sont présentés, sont loin d'être exhaustifs. Vous hein. euh, voyez, ils sont divers et variés. Hein. Par contre, euh, on peut dire que beaucoup d'entreprises nous font confiance pour l'accueil de nos étudiants. Donc, chaque année, euh, on a une promotion de 28 étudiants, donc 28 entreprises qui accueillent nos étudiants. Hein. Donc trois promotions en parallèle, une centaine d'entreprises. Hein. Et euh, on a donc euh, la, la chance de travailler à peu près avec tous les domaines, je dirais, euh, variés. Vous voyez autant le transport de l'énergie, la production d'énergie, euh, la fabrication de produits, le transport, l'électronique... Et euh, donc, euh, au niveau des étudiants, même s'ils sont diplômés depuis longtemps, on revient un petit peu en arrière. Est-ce que ça a été difficile de trouver une entreprise d'accueil Alors, euh. Euh, pas pour moi. Euh, on m'avait proposé, enfin, euh, j'avais envoyé quatre CV. Après, suite à ça, je n'avais pas eu de réponse. Mais euh, le CFA, notamment, avait beaucoup aidé et avait, en fait, euh, eux, de leur côté avait consulté les entreprises euh, directement, en fait, et, et avait transmis mon CV. Donc, ouais. euh, et puis, euh, ouais, après, c'est grâce aussi euh, au contact. Ouais. Non, bah, pour moi, c'était aussi le même cas, c'était du, du pistonnage, en fait. J'avais trouvé l'entreprise avant même de savoir que je voulais faire euh, de l'apprentissage. D'accord. Donc, ouais. Euh, ouais. Est-ce que, des... est que l'UTBM aide les apprentis, justement, à, à trouver euh, bah, une entreprise Est-ce qu'il y a des forums d'organiser Oui, il y a des forums, Okay. Moi, je l'ai senti aussi, oui. Euh, mmh. ouais. okay. Oui, euh, euh, quand les étudiants euh, sont admis, ils pourront avoir accès sur une plateforme en ligne où toutes les entreprises vont déposer leur offre. D'accord. Et on organise aussi un forum. Cette année, ça sera le 27 mai. Rencontre industrielle et puis étudiants. Hein. Donc, on les accompagne. Mais on a un vivier d'entreprises quand même relativement important. Et. Euh, Malheureusement, en 2021, on n'a pas pu satisfaire toutes les entreprises qui auraient aimé encore accueillir des apprentis. apprentis. Mais nous n'avions euh, que 28 places d'apprentis. Voilà. Donc, ça, on parle maintenant un peu de l'admission. La, hein. Donc, euh, vous avez déjà eu des informations, mais notre site... Euh, donc, j'invite tous ceux qui nous regardent, euh, qui veulent candidater, qui ont peut-être déjà candidaté, car... Euh, le site, l'ouverture du site a eu lieu hier, le 20 janvier. Donc, il y a un rappel du site, où vous pouvez consulter, vous aurez toutes les informations pour savoir quelles sont les conditions d'admission, mais la sélection, elle va se faire sur dossier et entretien. Donc, le site hein, pour déposer votre candidature, c'est www.3ut-admission.fr. Ce site est ouvert depuis hier et jusqu'au 20 avril. Ensuite, pour ceux qui n'auraient pas déposé leur candidature, on a une deuxième phase d'admission du 21 avril au 30 juin. Mais ceci, c'est pour des cas exceptionnels. Hein. On a très peu de dépôts après le 20 avril. Donc, j'encourage vivement à bien suivre et déposer au plus vite vos candidatures. Donc, euh, OK, on va déposer notre candidature hein, et comment va se faire l'admission Donc, l'admission, on va donc examiner vos dossiers, on va regarder différents critères hein, par rapport à euh, votre position dans votre promo, votre diplôme de base, etc. Hein, et à l'issue de ça, si vous êtes admissible, eh bien, vous allez commencer votre recherche d'entreprise. Par contre, l'admission, elle sera définitive, hein, juste, à, elle est bien subordonnée à la signature d'un contrat d'apprentissage hein, avec, donc, une entreprise et la disponibilité des places offertes. Donc, effectivement, vous allez poser candidature, vous aurez vos résultats d'admission début mai, hein, des forums sont organisés, etc., pour trouver l'entreprise, et après, c'est les 28 premiers qui trouvent l'entreprise, mais bon, je vous rassure, quand même, bon, généralement, l'an passé, sur 400 dossiers, 100 dossiers admissibles, les 28 places ont été prises fin du mois d'août. Donc, bon, il y a quand même toujours, je veux dire, on a quand même un nombre de places encore conséquent. Voilà. Mais on vous accompagne pour trouver l'entreprise. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire vite. D'ailleurs, quel type de, de profil euh, vous, vous prenez dans la formation euh, sous statut apprenti oui. Quel type de DUT où... voilà. Donc, euh, comme on a intitulé génie électrique, euh, 80% sont issus de DUT GE2I, hein, avec du génie électrique. Par contre, des DUT mesures physiques, etc. Et après, y a, la porte est grandement ouverte à toutes les prépas Hein, qui ont fait du tronc commun, qui ont fait des premières années de prépa dans une autre école et tout. Donc, il euh, y a aussi la liste des diplômes recevables sur notre site. Hein, et ceux qui ont fait BTS aussi, voire ils peuvent postuler bah, plus de directement. Hein, mais là, on va prendre essentiellement les majors de promo et on conseille, et c'est souvent le cas, ils refont une prépa ATS derrière leur BTS. Hein. D'accord. Voilà. Donc, on va examiner toutes les candidatures, hein, okay. donc Bac plus 2, mais essentiellement, ben c'est ceux qui ont déjà une petite expérience, c'est GE2i, euh, notre majorité des étudiants. Donc, euh, témoignage sur la formation d'étudiants. Euh, Tristan et Mathilde euh, nous ont déjà dit pourquoi ils avaient choisi l'apprentissage. Et je pense qu'on peut revenir un petit peu en arrière, à l'époque, etc. Est-ce qu'avec le recul maintenant en entreprise, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix, euh, vu que vous êtes embauché dans la même entreprise oui, ben, Pour ma part, ouais, je pense que c'était un bon choix de, de passer par l'apprentissage. Euh, si on revient aussi au choix du coup de pourquoi l'apprentissage, enfin honnêtement, c'est... Parce qu'en sortie de DUT, je n'avais plus, plus vraiment envie d'aller à l'école. Enfin, pas trop en tout cas. Et du coup, le, le choix de, de l'apprentissage, il se portait parfaitement. Quoi. Et au final, ça a été vraiment bénéfique. Parce qu'on ben voilà, acquiert une expérience professionnelle euh, enfin, ouais, qu'on ne peut pas avoir en formation initiale, même avec des stages. Ça n'a quand même rien à voir quand on n'est pas euh, aussi impliqué dans l'entreprise. Euh, on n'a pas des projets aussi intéressants qu'on peut mener. Et puis voilà, on apprend beaucoup moins de choses, je pense, avec un stage qu'avec un apprentissage complet quoi, sur trois ans. Mm -hmm. Ça, c'est clair et net. Voilà. Ouais, pareil pour moi, quoi. je regrette pas euh, tant pour le côté expérience et euh, finalement, ce qu'on apprend à l'école. Je pense que fin, on, finalement, on a à peu près les mêmes compétences que ceux qui sont en initiale. Et, euh, et l'expérience qu'on acquiert à côté, elle, a, elle est importante, elle est vraiment importante. On n'est plus la même personne après trois ans, de, même à, à moitié dans l'entreprise, on n'est plus la même personne. Donc, euh, et puis, il y a le côté salaire aussi qui est intéressant. Euh, oui, euh, et d'ailleurs, les frais de scolarité bien. aussi sont payés par l'entreprise d'accueil, c'est ça Oui, ça. et donc pour l'étudiant, il y a une contribution de 91 euros par année pour la vie Le CV, c est, c est de CV. Euh... voilà, c'est ça. Okay. Mais les frais, il n'y a pas de frais, effectivement, c'est l'entreprise mmh. qui... Voilà. Donc, on a bien relevé les points forts, hein. ben, c'est l'expérience quand même de trois années, hein. et au niveau embauche, on frôlerait pratiquement les 100% d'embauche en fin de formation d'apprentissage, si on n'est pas à 100%, c'est que des étudiants font le choix ben, de prendre des années sabbatiques, font le choix de chercher peut-être d'autres entreprises ou font le choix de poursuivre leur étude en thèse. Donc, on a maintenant, chaque année, des étudiants qui poursuivent en thèse, thèse ou thèse. Donc, c'est très encourageant et donc, c'est pour ça qu'on a quand même un taux très important hein, au niveau embauche. Donc, l'alternance continue à séduire et séduit de plus en plus. Voilà. Donc, L'apprenti, il est vraiment acteur de sa formation et c'est un moyen d'insertion aujourd'hui très, très performant. Voilà. Donc, je vous remercie. Et justement, donc, on va peut-être profiter de votre présence pour parler un peu d'international, parce que pour, pour Mathilde et Tristan, c'était un petit peu plus compliqué. Mmh. Est-ce que vous, vous avez eu l'opportunité de, de partir à l'international pendant votre diplôme alors, euh, pour moi, dans mon cas, je suis arrivée directement en deuxième année d'apprentissage. J'ai eu euh, voilà, la chance de... Donc, du coup, par rapport à ça, j'ai pas eu euh, besoin de faire cette, euh, cette euh, euh, ce expérience cas, internationale. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour toi, Gaël mmh. bah, Du coup, moi, j'ai quand même pu faire euh, mon expérience internationale. Euh, bah, pendant la deuxième année, on a une grosse période d'entreprise, de, de, je ne mmh. sais plus de combien de temps. Et du coup, euh, pendant deux mois et demi, j'étais partie en Écosse... Euh, voilà, c'était dans faire un un, une entreprise partenaire à la tienne ou comment est-ce que tu as trouvé euh... ben, on, aurait, on aurait dû on aurait pu euh, être partenaire mais en fait c'était une entreprise pareille qui se développait un mm -hmm. peu comme nous mais euh, encore à plus petite échelle enfin c'était c'est pas la peine de travailler avec, euh, avec eux mais voilà pareil c'était super formateur d'aller là-bas ça fait travailler l'anglais euh, eux ils étaient fabricants en fait depuis la combustible du coup ça permet voilà, de voir aussi vraiment à l'intérieur comment c'est donc quoi ouais, c'était super formateur et je ne regrette pas d'avoir fait cette expérience. Enfin, je pense que je n'aurais pas eu d'autres occasions d'aller en Écosse pendant, pendant deux mois. D'accord. Bah, merci pour ton, ton retour. Je vois qu'on a une question euh, dans le chat. Donc, Dans quel classement de la promo de dut ge euh, on doit être pour avoir nos chances Donc on va regarder bien sûr l'ensemble du dossier. On va regarder les résultats dans toutes les matières, mais en critères. Parmi les 10 UT, on prend généralement, si vous êtes dans les 10 premiers de votre promo, hein, vous avez toutes vos chances de pouvoir intégrer notre formation. Après, vous aurez des entretiens, et je veux dire que la motivation en est pour beaucoup. Un étudiant moyen, mais motivé, qui a compris le rythme de travail, il a toutes ses chances de réussite, donc on va aussi essayer d'évaluer cette motivation. Bah super euh, Je crois qu'on a fait un peu près le tour de, de ce qu'on pouvait dire sur la formation. Je ne sais pas si vous avez des choses à, à ajouter. Non, je veux vraiment remercier euh, Mathilde, Tristan, euh, Gaëlle et Julie. Et remercier euh, particulièrement Julie et Mathilde, parce que, vous voyez, en génie électrique, euh, c'est quand même une connotation masculine. Mais on a de plus en plus euh, de jeunes filles qui choisissent cette voie. Elles ont pu témoigner qu'il n'y ben, a pas de limite. Hein. Je veux dire, la formation est vraiment mixte et ouverte à, à tout le monde. Quoi. Donc, euh, bienvenue en génie électrique. D'ailleurs, comment tu t'es sentie en tant, que, en tant que fille qui arrive dans un milieu où il y a majoritairement des hommes euh, alors, ben, dans la classe, ça s'est super bien passé. On, euh, on était deux filles, sur, euh, on était une petite promo, mais euh, voilà, il y avait une super ambiance, euh, aucun souci. Et au travail, euh, on est aussi une entreprise assez jeune et je n'ai jamais ressenti de, vraiment de, de gros problèmes vis-à-vis -vis de ça, c'est-à-dire mmh. pas de, voilà, de préjugés ou de, de jugement. Moi, voilà, de, de mon expérience, ça s'est plutôt bien passé. Bah C'est bon à savoir, ouais, pour les, ça. les auditrices qui peuvent nous écouter. Et ça peut des fois être un avantage dans le sens où on est, la, on est des fois un peu mieux considéré parce qu'on parce qu est la seule fille du groupe. On peu <rire> peut chouchouter peut-être. <rire> voilà. Des fois, ça a des avantages. Ouais. D'accord. Eh ben, je vous remercie euh, tous les trois euh, d'être venus sur ce plateau. Je remercie aussi euh, Mathilde et Tristan d'être venus tout à l'heure. Euh, donc c'était la dernière soirée de ces journées euh, portes ouvertes euh, virtuelles encore malheureusement cette année. On espère pouvoir vous ouvrir euh, nos portes euh, en mars, euh, mais on est dans l'attente de savoir si c'est euh, si faisable. Je remercie toute l'équipe vidéo, euh, Théo, Cyril, Pierre, Edgar qui n'est pas là ce soir, et aussi euh, toute l'équipe COM euh, qui ont participé aux vidéos, donc euh, Chloé, Nadège, euh, Aline, François. Euh, et euh, on va se quitter sur quelques, quelques images euh, de l'UTBM. Euh, vous pouvez retrouver toutes les, toutes les vidéos euh, en replay sur, euh, sur le site euh, des JPO UTBM. Et euh, ben, on vous souhaite de trouver votre voie et peut-être d'intégrer euh, l'UTBM prochainement. À bientôt